Hello everybody, c'est Emma Je suis chez Ti, le guide qui m'a accompagnée pour ces deux jours de trekking dans le, autour de Doi Itanon, dans la région de Chiang Mai. Je me trouve dans le village Karen de Yuyao. Dans une première vidéo que je vous résume ici, j'ai eu le privilège de participer à un trekking privatisé avec Ti. Et aujourd'hui, je suis là pour vous montrer l'immersion à son domicile, la soirée et avec spectacle de magie et le petit déjeuner. Dans une troisième vidéo, je vous montrerai le deuxième jour de trekking ainsi que le village Karen que nous avons eu le plaisir de traverser. C'est parti pour cette deuxième partie au domicile de chez Ti. Bonjour, Soit. je m'appelle Ti. Quelquefois, qui accueille ses hôtes dans sa maison, mais actuellement, avec son bébé qui pleure parfois. Alors ce soir, je vais dormir dans la petite tente que vous voyez ici sur le côté. Ça, super d'avoir cette expérience vraiment chez l'habitant. Alors là, vous pouvez pas faire mieux. On est carrément dans leur maison. Devant, vous voyez trois bassins dans lesquels il élève des, des poissons-chats. Sur le côté ici, on voit que son épouse a préparé un feu. Je pense qu'elle est en train de cuisiner quelque chose. Donc après la marche, mais on peut aussi se reposer, profiter de la nature ou aussi, ou aussi aller à... se promener du côté du village qui se trouve ici à proximité. Un morceau de racine de pin. et il dit que ça brûle vraiment super vite. Yeah. Ah, oh. yeah. so burning. Burning. Voilà, C'est idéal pour commencer un feu. What's the, what's the wound, voici la petite famille. Voici Yaya, l'épouse de Ti depuis 3 ans, et leur fils Francis, qui mm -hmm. est âgé de 2 ans. So, my wife is cooking the egg. Hi, hello. Ce sont des œufs, mais je It's ne sais pas okay. curry. C'est yeah, ah, un curry c'est un curry. C'est un curry. Un curry pas épicé, ça c'est absolument rare. Il est heureux bye bye. Bye bye. Bye bye. Ka. bye, bye, bye. Happy? Non, non, non. Non, non, Moi, je vous propose une petite visite des installations. La maison, le jardin, la chambre d'hôtel. A vrai dire, c'était très confortable avec deux matelas et pleine de couverture. Devant un berger de citronniers, je vais vous montrer la cuisine. La ça, salle ça à manger, la cuisine. Ça là. Même s'ils ont une cuisinière à gaz, ils utilisent essentiellement le brasero. Avec nos yeux d'occidentaux, nous pourrions considérer ça comme une vie précaire, mais c'est une vie simple et Tim a qu'il l'appréciait beaucoup. J'ai mijoté ici, je vais vous montrer la salle de bain. Alors Voilà la salle de bain et le système de récupération des eaux pluviales dans ce réservoir à partir de la part des tuyaux qui circulent sous ce plastique, ce qui fournit de l'eau chaude. Donc le matin, elle est froide et l'après-midi, elle est chaude. Ici, c'est la salle de bain et les WC. Voilà le système taille avec euh, de l'eau, vous, vous servez de l'eau pour vider les WC comme ça. Et donc ça, c'est la douche, simple mais utile, pratique. Pour le dîner, vous pourriez avoir des mets typiquement de culture carène où... yeah, Ce Ce ou des œufs. C'est petit... en fait du porc longuement mijoté au feu de bois okay. et on en a mangé aussi au petit déjeuner. Okay. C'était délicieux, servi avec du riz. On vient de dîner et T a fait un feu et maintenant il me fait des tours de magie auxquels je ne comprends strictement rien. Fais comme ça et dis-moi stop, ok? Et puis je vais prendre cette carte à vous. Dis-moi stop, ok? Stop! Ok, donc je vais prendre cette carte et vous vous souvenez, ok? Et quand vous vous souvenez, vous pouvez montrer à votre audience. Your, will put in somewhere else. I will put in here. Okay. Uh, you know, which card do you think that it is your, your card? I don't know. Yeah, you can take anyone as you want. I choose uh, one. Yeah. This one. It's not yours, okay? No. It's not yours. It will be four more. Let's, let's uh, have the number. I think it will be better for the audience to watch, okay? The number. Which one do you want? I want number... Number three. Number three. One, two, three. I want to cut one more. Just take off one more. Which one do you want? Number three, three. Yeah, this is only two cards. Take, take, take, take, take. Pick up. Pick up. I take yeah. this one. Okay. One more card. Does this one? Uh huh. Is it mine? I don't know because it's the only one. It is. Compensez-vous. It vous It is your your. Yes, it is. <laughs> I don't understand anything. Oui, your cards, you know, if the one left behind, it will be yours. Uh, Je comprends rien. Actually, I have a lot. This magic, I call dancing stick. Mm -hmm. Mm hmm. You see, it's dancing. Yeah. Okay. Mm. Oh. Okay. Hmm. Bon, ça bouge tout seul. Pourquoi? Donc, c'est un morceau de tissu rouge. Put it inside. Oh, oui, oui oui oui oui Oh, it's the magic, okay? Oh, oui. Et puis là, il a pas de manche, donc il n'a pas pu le cacher dans ses manches. <laughs> I will take it back. I will take it back, okay? Oh. Ah. Oh my god <laughs> Je n'ai rien vu <laughs> Je n'ai rien vu ah, Thank you Bravo If you want to see more magic show with the cards or with the sticks like this so you can come and join me here so I can show you a lot okay. <laughs> But for It's enough. for the smoke <laughs> Et en plus vous profiterez d'un joli feu de camp Yes Good morning Petit dit bonjour et il propose ce matin un bon petit déjeuner avec du oh, jus de citron oh, frais. Oh, Les citrons oh, étant 100% bio du jardin. <inaudible> du jardin, voilà, une partie du jardin est ici. L'autre partie derrière ma maison. Yeah. Alors il enlève la peau de la, du citron, il l'a placée dans cet appareil et ensuite il presse. Voilà, c'était la soirée en immersion chez Ti. Je recommande véritablement ce trekking avec une unité chez l'habitant. Merci à ti pour son accueil. La prochaine vidéo vous montrera le deuxième jour de trekking avec la visite du village Karen. Je vous remercie infiniment de suivre mes vidéos. Merci pour vos likes et vos commentaires. A bientôt